Merci de votre invitation, euh, euh, donc je m'appelle Michel Molléry, je suis à euh, l'Unité de Recherche et le Développement et euh, je postule sur euh, une thèse depuis euh, 2019, donc merci à tous. Euh, mon comité de thèse, euh, le directeur de thèse est Julie Gosselin, avec le directeur adjoint qui est euh, euh, Paul Napoléon, et, euh, et bien sûr une institution publique euh, qui euh, s'intéresse à la recherche dans la taille PACA qui est à Juan Marolo. Mar Mar Mar Donc, euh, je vais vous présenter la euh, présentation de ma thèse, le, le, le contexte, mon hypothèse de recherche. Et euh, la partie 1, qui se basera sur les limites et la rugosité, La partie 2, sur l'agriculture, la signature spatiale. Et la partie 3, c'est la confrontation des deux objets indépendants, qui est la vie et l'agriculture. Conclusion et, et le débat. Donc, euh, c'est une chaîne qui, en géographie quantitative, s'appuie sur euh, un peu de notion de, de, de, de l'écologie du Pindane, donc d'une apport et, et d'une sur-expert. Euh, donc, le contexte, c'est euh, comment reconnecter euh, cette agriculture euh, vers les marchés locaux, c'est une, une question au cœur de l'actualité, et c'est aussi. Euh, l'urbanisation les les terres agricoles, la préservation des terres agricoles. Donc, c'est quand même aussi pour sauvegarder cette agriculture qui permet aussi de les liens sociaux autour de la ville. C'est très important. Donc, mon territoire dans cette étude se base sur le beau et le du rhône Et ce sont des villes en forte production pour les c'est-à-dire, c'est un type d'agriculture euh, qui, qui est plus euh, euh, avantageux, qui est plus susceptible d'être en contact avec les, les marchés de roue. Donc, euh, donc euh, si, si on se base, euh, c'est un peu une métaphore, mais est très, très intéressant, sur les relations fonctionnelles reconnues de l'agriculture. Et comme, Jean-Pierre, je compte un la vie, euh, ton euh, image est à droite, euh, l'image est de Van Gogh, c'est dans certain, euh, opportunité, d'un certain bizarre, d'un certain bizarre qui est. C'est des petits sur agricoles euh, qui sont euh, avec un contour euh, très complexe, euh, plus complexe. Il, y a, euh, il existe du bocage autour. Euh, donc, euh, c'est ça c'est vraiment une métaphore. Ça peut être à aller vers, les, vers la ville, vers les marchés locaux, plutôt que l'image d'en bas de Vanzor, où on voit une chaîne de céréales. C'est plutôt à l'extérieur de la ville. C'est plutôt les chaînes qui sont à l'extérieur de la ville, avec un paysage assez isotrope éloigné du centre de la ville. Et donc, le euh, contexte, la ville s'étend, il utilise des terrains de col et, euh, bien sûr, il a un demande de produits locaux. Et les euh, analystes pensent que la ville, c'est sûr, que la ville est une porte géographique très puissante et c'est une menace pour la ville future. D'autres pensent que c'est une opportunité on le verra euh, par, par la suite. Euh, sur, euh, le laser, le oh. donc, euh, voilà, vous voyez, vous voyez les branches urbaines. Et dans cette étude de Caroline Brunquet qui dit que euh, un avantage de ces branches urbaines sont un avantage car euh, il peut avoir une interaction avec euh, les marchés locaux qui se trouvent dans cette branche urbaine et la population et l'agriculture. Donc euh, ça, c'est notre contexte euh, qu'on parlera, parce que c'est le contexte des villes californiennes, dans les centre de l'été. En Californie, les le de la ville de l'été, et tout se passe sur les branches urbaines. Donc, l'hypothèse de recherche, elle est un peu difficile euh, euh, au début, si c'était pas, elle est un peu... peut-être un peu complexe, mais on va le voir euh, par la suite. Hein. Euh, est-ce que la rugosité, alors la rugosité de la complexité de contour de la limite urbaine, a un effet positif sur l'organisation de la position agricole vers les marchés locaux C'est-à-dire, est-ce que euh, dans les exercices de la ville, des petites parcelles agricoles, des petites, des petites exploitations agricoles sont calées dans ces exercices et il y, y, y a plus de contact avec euh, les marchés locaux C'est ça en fait. Donc, c'est une méthodologie à l'échelle infracommunale, c'est-à-dire l'échelle de la commune, euh, je, ne la, euh, je, je, je, je suis vraiment focalisé sur l'échelle infracommunale. Euh, donc, euh, la partie où on va voir la limite de la ville, la partie de la signature spatiale du compte. Et la partie 3, c'est la confrontation ville et agriculture. Donc, euh, tout ce qui est les, les, les formes de rugosité on peut le voir dans la et vous, vous le savez mieux que à une au plus les, les, les frontières sont complexes, au plus euh, là, il, y a, il y a beaucoup plus de biodiversité. Euh, les animaux pénètrent dans le paysage quand c'est des, des formes euh, beaucoup plus complexes. On peut le voir aussi avec euh, cette rugosité à coconade. Si on enlève le contexte de l'agriculture, là on voit que c'est euh, le finger plant, cest c'est-à-dire les doigts de la main, qui a été planté en 1947. Et entre les doigts de la main, vous n'avez euh, pas de l'agriculture naturelle. C'est-à-dire, ça c'est la. Ils ont panché en 1947, c'est qu'on a passé en France une, une forme durable de la ville. Aujourd'hui, euh, les surfaces naturelles sont encore préservées grâce à ce fi finger plan. Bien sûr, à Copenhague, les euh, doigts s'allongent, mais le naturel est, est toujours préservé. Et euh, sur les doigts, vous avez les infrastructures routières. Ce que je vous disais tout à l'heure dans le contexte du village culture, avec Catherine de Viniculé qui était venue sur réunion, c'est que euh, la visitation de la ville était un avantage pour Catherine de Viniculé parce qu'il peut y avoir une interaction qui se passe sur les branches urbaines. Alors, vous avez un peu de population, de l'agriculture, des marchés locaux dans les branches urbaines et une opportunité. Donc, euh, avec Didier Jancelier, dans notre cas, la euh, nous avons estimé la rugosité par un indicateur, nous avons euh, euh, comparé plusieurs indicateurs et nous avons fait que le 8 est un indicateur correct qui mesure la, la, la complexité de la forme, c'est-à-dire le périmètre de la forme divisé par le périmètre idéal qui est cercle. Et donc, c'est un indicateur qui tend de 1 à, 1 à plus d'infini. Au plus, la la, le, au plus ça tend vers l'infini, au plus euh, euh, cet indicateur mesure la complexité. Alors la limite aussi, c'est un sujet intéressant parce que, euh, que la, la, la rigosité de la limite urbaine, mais la limite, c'est un objet de recherche. Euh, donc euh, à l'époque, à une on, on a fait un groupe de travail sur, le, sur la limite. C'est un objet de recherche très complexe. Pour certains, c'est une rupture, qui un une transition entre les espaces. Pour d'autres, c'est un peu à se préparer, c'est une idée de séparation, de rupture, de saut, de changement. Mais c'est un trou spatial. C'est impossible de fixer un espace géographique à une limite nette, linéaire, continue. Et même à, à, sur une multiéchelle. La limite ne sera pas toujours cette université, donc c'est impossible. Bon, enfin, on a le contexte des limites administratives, donc des discontinuités naturelles, euh, linguistiques et ethniques de pouvoir. Et en écologie, euh, bon, bien sûr, je ne vous apprends rien, mais euh, ben, c'est formidable en 1995 qui dit que, bon, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure une frontière rectiligne, vous avez moins d'habitats, une frontière euh, souple et échauffée, vous avez beaucoup plus d'habitats. Dans mon hypothèse, c'est la limite physique, c'est-à-dire c'est vraiment la rupture de la continuité urbaine avec les autres populations du sol. C'est-à-dire que j'essaie je, de, de définir un contour urbain et, euh, et de, de minimiser au moins les sols agricoles dans, dans ce contour C'est aussi la limite de la zone d'influence, parce que la limite de la zone d'influence à ce est, est très important. Donc, c'est sûr qu'au plus que vous avez de la population, au plus, vous avez euh, les chances que les, les gens consomment un peu Vous avez aussi peut-être le plus routier, vous avez peut-être la densité des routes, vous avez aussi les surfaces, l'histoire des surfaces, c'est-à-dire que les, par rapport à l'état de marne les surfaces autour de la ville sont, sont normalement plus petites qu'au euh, plus, vous vous éloignez de la ville. Donc, il faut trouver cette, cette limite de l'influence ainsi que alors, il y a plusieurs méthodologies pour, pour délimiter le contour d'une ville, euh, par la densité de population, par la densité de, de, des bâtiments, par exemple par avec, euh, les pastels avec ces pilotes alignés, qui travaillent sur les pastels, ou par les densités de route aussi, vous avez des publications pour délimiter la ville, et vous aussi, vous avez des numéros de nuit, euh, les numéros de nuit, mais c'est une limite est vraiment très grossière. Euh, alors, la méthode pour choisir mon hypotage, c'est euh, si on revient à, à, à, à dilatation-érosion. Si on revient à... Euh, y a, y a, par exemple, la CLM a travaillé sur des techniques pour créer de nouveaux réservoirs de potentiel euh, de dilatation. vous avez trois faches en un, écologie du paysage. par exemple, vous faites une dilatation de 20 ou 30 mètres, donc les pas commencent à s'agréger. Et puis, euh, vous, vous pouvez euh, dilatation vous faites une érosion. Euh, C'est-à-dire qu'on voit le sac des flèches ici, sur l'érosion, une fois que le contour est fini, ça racine, mais c'est bien plus compliqué que ça. Et après, vous pouvez détecter les, les, les corridors potentiels. Voilà, donc grâce à cette méthodologie de dilatation érosion, c'est possible de, ici, à cette étude-là, sont des, des techniques pour créer des niveaux les, créer des avec des qualités de biodiversité euh, donc cette procédure cette méthode de ville d'attaquer le en fait euh, on a repris pour la ville, euh, la ville euh, pour la ville avec euh, les actifs dans les bidets au fond oui. je parle tout fort oui. Avec les actifs dans les bidets au fond donc euh, je n'ai pas de chance, Et donc, euh, on, a, on a créé avec euh, un jeu multi-échelle. 20 en dilatation, 20 en 40 en dilatation, 20 en 40 en dilatation, 20 en Donc, c'est-à-dire, je répète, 20 en dilatation, c'est-à-dire, j'agrège les bâtiments de, de 20 mètres. Il va se créer une enveloppe et à plus, par la suite, on fin Donc, voilà. j'ai trois échelles, je vais aller vite parce qu'il y a encore beaucoup de, de choses que je vais vous montrer, et donc une dilatation en 20, une échelle trop fine. une dilatation ici en 40-40, ça commence à avoir une forme convenable, puisque j'ai plus ce maximum l'agriculture. Et une dilatation à 100 ans, vous voyez qu'il y a conurbation entre le tor et le sursorbe, et cela, euh, rend, cela récupère trop de, de surface à l'école. Donc, donc là, l'échelle la plus précise pour débuter mes villes, c'est 40 dilatations de 40 ans, Ça valide la partie 1 de mon hypothèse, mais euh, c'est pas suffisant. Avec dire, on a. Euh, Réaliser un travail complémentaire pour mieux comprendre la signature de robotité à travers les échelles. Et donc, on s'est amusé à créer un delta, des, des courbes d'amplitude sur le euh, euh, delta de robotité, c'est-à-dire la dilatation masse ou la dilatation min Et donc, euh, et, sur mes 12 villes, puisque je ne vous l'ai pas dit, j'ai choisi les 12 villes en plus forte production de fruits et légumes, et nous avons créé des, des, des courbes d'amplitude. Par la suite aussi, nous, nous, nous avons créé des courbes de tendance, c'est-à-dire, sur toutes les échelles, de 20, 40 en dilatation, 25 50, 100 en érosion, nous, nous, nous avons sorti des, des, des courbes de tendance. Par exemple, nous voyons que, que Saint-Martin-de-Pau avait cette ville, euh, dans le droit. Avignon. Avignon, merci. Euh, donc, vous voyez, à peu près généralement, vous avez le même signe de rugosité, le même, le, même, même paysage en signature de rugosité. Et donc, euh, c'est très intéressant parce que Saint-Martin-de-Pau, c'est une petite ville. Et Avignon, c'est une grande ville avec des zones de barrières. Quand je euh, parle de zones de barrières, c'est-à-dire les fleuves, euh, c'est-à-dire euh, les forêts aussi. Donc, euh, c'est assez intéressant, c'est deux villes complètement différentes, de formes différentes. Et, et le paysage de la robotité est à peu près similaire. Tout comme faire les fontaines ou Arles, vous avez un seuil de robotité là, vous voyez, ça va de 2,5 à l'indicateur de gravité, l'indicateur de reposité d'Iscazis. Donc là, c'est vraiment, les couleurs sont beaucoup plus fontées, et donc même robosité, une petite ville à perles de fontaines à Arles, avec une géographie complètement différente. Donc là, donc, voilà la configuration des, des villes orientées, fruits, légumes et les, les bouches du Rhône. Donc nous avons classifié en trois, nous avons une courbe d'amplitude en bleu qui tend vers 0, comme Saint-Rémy-de-Provence et saint martin de pau Et euh, avec les plus grandes villes, la courbe d'amplitude de rugosité tend vers 0, comme Avignon et Tarascon. Donc c'est des villes de forme euh, complètement différente. Nous avons des courbe d'amplitude de rugosité moyenne, donc euh, en vert. Donc, euh, les distances moyennes entre bâtis sont moins faibles par rapport euh, à la première configuration. Il euh, apparaît comment apparaître le branches urbaines, c'est pour faire que ça complexifie la robuste. Euh, par exemple, Arles aussi se fait attacher un pôle secondaire au fil d'une échelle et il existe aussi des zones de barrières. Et euh, en jaune, c'est vraiment une robuste forte avec le top euh, parce que les bâtis sont dispersés sur toute la commune. Une rugosité élevée. Le Torte, était un moyen petit village. Et, par exemple, à Château-Rona, vous avez une identification de droite urbaine. Il euh, une complexité de bâtis qui est très dispersée. Euh, les bâtis euh, sont accolés au, aux routes. Donc, ça de la rugosité. Elle qui s'est fait rattacher par un pôle secondaire. Donc, aucune final, pour aller vite, euh, vu le temps, euh, les villes, que ce soit les villes différentes de différentes tailles de forme compacte euh, étalées, et de la géographie différente ont parfois la même signature de rubrosité. Et euh, donc, pour moi, la rubrosité à travers les échelles, c'est vraiment la gêne semantibatie. Donc la gêne semantibatie décidée par euh, les politiques publiques, les donages et, euh, et aussi la géographie, les données marrières. Donc, euh, second euh, chapitre, je vais aller très vite, hein, c'est dommage. Euh, on va parler euh, dans la seconde partie de ma thèse sur la signature spatiale de l'agriculture focalisée sur les fruits et légumes. Donc, on voit bien sur la région spatiale, les fruits et légumes. Ici, vous avez les l'élevage. Euh, ici, vous avez les grandes cultures en rouge. Et bien, bien sûr, euh, vers Avignon, dans la Vaucluse, c'est beaucoup plus à vers beaucoup la que. C'est un, un, un terrain que je connais. Donc, euh, on revoit euh, la signature spatiale de l'agriculture à l'échelle des parcelles agricoles. Je ne reviens pas à ce que j'ai dit au début. Donc, euh, les petites surfaces complexes près de la ville, ça fait qu'elles vers les circuits courts dans la ville. Et euh, bien sûr, les formes rectilignes avec des tailles très importantes, c'est plutôt loin de la ville, c'est plutôt comme les terrains, vers l'exportation. Et donc, euh, ce qui est aussi intéressant, c'est l'échelle de l'exploitation agricole. Donc, si on a des diversités diversité de cultures, si on a des contacts avec la ville, Et yes. culture. Donc, la diversité de cultures est hyper importante pour l'exploitation agricole. Et si vous avez une culture dans une grande exploitation agricole, ça va beaucoup plus vers l'exploitation. Euh, vous avez la forme, la taille de l'exploitation agricole aussi. Si c'est une taille inférieure euh, à 7 hectares, c'est peut-être voué vers les technicaux. Donc, c'est intéressant euh, de créer une indicature de mortellement, aussi le mortellement d'exploitation agricole. Donc, Sylvie, a travaillé là-dessus, on euh, a les séminaires modificatifs. Et l'effet de voyage aussi en exploitation agricole. Est-ce qu'il un groupe Est-ce qu'il y, est qu y a une exportation Et aussi, le paysage de la signature spatiale et métrique paysagère, c'est très important, avec, euh, en se basant sur des métriques du landscape écologique. Euh, on peut voir aussi, euh, reconnaître cette agriculture en circuit euh, au niveau du paysage, comme disait Jean-Pierre des Fontaines, et donc là, il y a exactement, et par exemple, vous avez l'indicateur le, le, métrique et paysagère entraînement entre le monde, le c'est l'indicateur OGI ou BIE Donc, euh, c'est agriculture est aussi entre dans, euh, dans le bâti. Donc, tous ces indicateurs euh, sont, sont, sont très importants. Et donc, les données utilisées sont le RPG. Euh, le RGA 2020 et l'excellent le, le travail de Pierre-Antoine de l'Orbe, qui a appris compliqué compliqués. Toutes, les, toutes, les, toutes les... Vous. Euh, Donc, euh, confrontation. Euh, donc, il va y avoir deux objets euh, euh, différents c'est-à-dire la rugosité la, la, la de la limite urbaine est une partie c'est des objets différents. Euh, pour synthétiser, euh, calculer avec l'indicateur de gravité avec Michel 40 à 10 à 40 à 10 ans. Et euh, la deuxième partie, c'est est-ce euh, euh, que ça a une orientation euh, vers, vers la ville donc, euh, donc ça, il faut se baser sur, sur, sur des variables à, grâce aux données RPG que j'ai complétées. Et alors, créer une nouvelle de nouvelles variables. Donc, euh, confrontation, j'ai essayé objets indépendants pour valider mon hypothèse. Donc, ça sera peut-être une revue humaine simple ou modèle de l'air spatial. Ça, je n'ai pas encore, euh, encore. Donc, euh, pour, pour revenir aux branches urbaines de Bruxelles, c'est moins typique que du groupe. Donc, c'est peut-être intéressant de, de peut-être de, de, de, de faire cette étude sur la panque entière de des de grandes villes comme Paris, Marseille, voir s'il y a une interaction avec euh, l'agriculture, pas Marseille, parce qu'il n'y a plus d'agriculture, mais euh, une interaction avec euh, l'agriculture, euh, les marchés locaux dans ces branches urbaines, par exemple à Paris, ça serait intéressant de faire ces... Voilà, et donc euh, la publication est en cours. Et euh, un, un point très important, et pour finir, donc euh, là, on se base sur le type d'agriculture, c'est le plus c'est-à-dire qui sont autour de la ville. Mais pour la position en par exemple, euh, pour euh, estimer la position en viande, par exemple pour le cas de la restauration collective sur l'Union, les surfaces pastorales ne sont pas autour d'Avignon, elles sont beaucoup plus loin. Donc, euh, donc pour les localiser, euh, il faut... On reprend la méthodologie de, de, de la méthode dilatation en et on les localise à 5 km, sur un région de 5 km. C'est aussi pour rendre la région euh, une méthodologie qui pourrait euh, faire réfléchir les, les acteurs pour que les régions soient beaucoup plus autonomes. Vous acheter la viande dans les Balkans, peut-être à 5 km, ça serait très bien. Donc euh, là, vous voyez les. les Là, c'est les réservoirs potentiels en plein de bovins, et là, vous avez Avignon, euh, voilà, en point noir. Donc, ça, c'est notre méthodologie, euh, c'est notre méthodologie avec une autre échelle, et ça s'appelle le Fouchette, et là, vous pouvez lire la, la publication qui, qui vient de sortir. Voilà, merci de votre attention.